eh bien, pour le savoir, il faut lui faire signe. Ah oui Comme ça Oui, mais en regardant par là. D'accord. Oh, un signe Oui, on lui a fait signe, car c'est un signe. Ah bah oui. Dis, comment s'appelle-t-il Attends, je vais lui demander. D'accord. Plume. Il s'appelle Plume. Oh, c'est vrai qu'il a de belles plumes. Bonjour, Plume. Veux-tu venir t'asseoir avec moi Oui. Mm -hmm. Alors, voici la place des invités. Et moi, je vais me mettre à côté. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La caco-pony-bulle. La cacophonie bulle, c'est parti en musique! Wow. Voilà, c'est prêt! Waouh! C'est vrai! Merci! Tiens, plume! Allez, plume! Et maintenant, si on buvait? ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui, le goûter Dis Plume, que veux-tu pour le goûter Un arc-en-ciel Plume veut un arc-en-ciel pour le goûter Oh, et pourquoi Pour voir plein de couleurs Ah oui, alors Plume, on va te faire un goûter en forme d'arc-en-ciel. Et pour le faire, on aura besoin de fruits très colorés. Comme... Madame Fraise Oui Et maintenant, place au goûter mmh. C'est parti pour un goûter en forme d'arc-en-ciel. Et pour qu'un arc-en-ciel apparaisse dans le ciel, il faut du soleil et de la pluie en même temps. On fait maintenant le ciel avec tous ces nuages. C'est de la chantilly Oh Du jaune apparaît dans le ciel avec une tranche d'ananas. Du orange avec des quartiers de clémentine. Du rouge avec des morceaux de fraises. Du vert avec des morceaux de kiwi. Du bleu avec des myrtilles. Voilà Le goûter arc-en-ciel est prêt Plume, des couleurs poussent sur ta tête. Oh, plume, l'arc-en-ciel s'est posé sur ta tête. Waouh, j'adore ces couleurs. Les amis, et si on disait que c'était l'heure de chanter une comptine sur un signe? Oh oui, bonne idée. Vous êtes prêts Oui. Alors, c'est parti. Un signe se détend. Au bord de l'étang, c'est comme une piscine. Pour les petits signes qui jouent tout le temps, glissent sur l'étang. On l'a refait Oui Super, plus vite Un signe se détend au bord de l'étang, c'est comme une piscine.